Bonjour à toutes Bonjour, bonjour J'attends un petit peu que vous vous connectiez et puis je vais vous expliquer un petit peu de quoi on va parler dans ce live du jour. Donc, on est avec un petit modèle Carla ici. <rire> bonjour Boditan. Bonjour Bonjour à toutes Bonjour Pauline Bonjour Auré <rire> J'espère que vous avez que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end Bonjour Institut Laura Bonjour à toutes Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est euh, pour parler de quelque chose que vous m'aviez demandé, euh, c'est-à-dire parler des, des bonnes prises de vue à faire pour euh, les prestations regard. Donc, euh, on va parler un petit peu des prises de vue, des avant-après... Euh, pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Euh, toujours dans le but que vous ayez voilà, euh, un profil Instagram attrayant, qui soit une vraie vitrine pour votre entreprise. Donc, comme je vous disais, on est ici avec Carla, qui va être notre petit modèle du jour. Coucou Donc, euh, je vais placer le téléphone au-dessus de Carla. Et puis, euh, comme ça, je vais vous montrer un petit peu les prises de vue qu'il faut faire ou non. Alors j'ai réussi à retourner Hop. voilà donc normalement vous voyez bien c'est très bien <rire> vous avez une vision de euh, Carla de haut par-dessus donc de face et je vais vous montrer donc les prises de vue euh, qu'on peut faire pour euh, les cils et les sourcils euh, principalement hein. c'est vrai que pour les lèvres on pourra voir pour refaire un, éventuellement un prochain live mais euh, donc voilà donc dans un premier temps on va regarder le visage de Carla donc je vais lui demander de relever un petit peu le menton voilà pour éviter d'avoir un menton trop marqué euh, de regarder bien en face d'elle. Donc là, on peut lui donner voilà, un, un point à suivre ou lui demander de fixer un point au plafond. Et donc là, on aura une meilleure visibilité. Ça va au niveau des yeux Tu veux que je baisse un peu la lumière ou Ça va bien. Ok. Donc, là, je vais venir. donc L'idée pour faire des jolies choses, c'est de venir un petit peu avec le téléphone en biais. De face, on aura tout de suite une impression de, voilà, de, de plat. Ce n'est pas très joli. Quand on vient sur le côté comme ça, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus beau. Donc, on fixe bien le plafond. Voilà, super. Donc, vous voyez quand même qu'on a un résultat sympa. Donc là, c'est pour quand on veut vraiment montrer tout le visage. Euh, c'est intéressant. Pourquoi Parce que quand vous faites des fois des restructurations de sourcils, etc., on aime bien voir le résultat sur le visage en entier et pas seulement de près sur le sourcil comme ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant voilà, d'avoir tout le visage des fois. Euh, ce que je peux vous dire, c'est essayer de vous mettre... Euh, voilà, par exemple, si vous voulez faire que l'œil, mettez-vous du côté opposé. Donc là, par exemple, je fais euh, l'œil euh, droit de Carla, l'œil gauche si on se met euh, en face d'elle. Donc, je vais me passer du côté droit. Donc, pour faire comme ceci. Voilà. Hop. Pareil, on n'hésite pas à mettre un petit peu son téléphone de, de côté parce que sinon, pareil, hein, droit comme ça, c'est pas forcément très joli. Hein, on préfère les vues comme ça. Mais, Voilà. Quand je me mets comme ça, je vais prendre l'œil opposé. Et si je veux prendre du coup l'autre œil, il faut que je vienne de l'autre côté de la table pour prendre l'œil comme ça. Voilà. On a tout de suite des plus beaux résultats. Et donc, pour... J'en fais plusieurs pour vous montrer un petit peu. Hein. Voilà. Si on voit que votre cliente, elle a un petit peu du mal avec la lumière, elle vient d'avoir une prestation s'il... Euh, voilà, ça, ça lui fait trop de lumière, elle a du mal à garder les yeux ouverts, elle cligne beaucoup Vous pouvez lui demander de fermer les yeux Vous vous préparez tranquillement Vous mettez votre téléphone au bon endroit Et là on va lui demander d'ouvrir lentement et paisiblement l'œil, les yeux Voilà, et là on aura un effet beaucoup plus naturel Et donc euh, beaucoup plus esthétique Ça va pour vous Dites-moi si vous avez des questions, je peux lire en même temps, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà pour euh, la première vue euh, quand la cliente est couchée et la vue de face oh, Il y a un petit bug, vous bien entendu c'est bon Donc ce que vous pouvez faire c'est des vues sur le côté Voilà j'espère que vous voyez bien Ça s'appelle une vue trois quarts Alors ce qui est important ici pour avoir un, un joli résultat C'est on doit toujours bien voir l'œil opposé et euh, la bouche en entier, bon la bouche forcément si vous voulez faire quelque chose de plus près voilà c'est pas nécessaire mais il faut au moins toujours voir l'œil opposé en entier euh, parce que sinon voilà, vous allez être caché par le nez, ça va pas vraiment être très joli donc on essaye de se mettre voilà, comme ceci on ouvre bien grand et voilà, là on a aussi des prises de vue qui sont assez sympas pour avoir les deux yeux que ce soit pour les sourcils ou pour les cils je peux vous montrer un petit peu Là, on voit que Carla, elle a peut-être un œil qui regarde un petit peu euh, vers l'extérieur. Donc, on va refaire en lui demandant de regarder bien droit cette fois. Voilà. Donc, ici, c'est un peu mieux. On peut voir la différence. Donc, voilà. Là, là on voit que son œil, il part un petit peu. Alors que ici, ça va bien. Donc, pareil, hein, toujours essayer de prendre le temps, euh, d'être bien concentré, de regarder les photos que vous prenez. Euh, parce que bah, déjà vous avez qu'une une fois hein, pour faire les avant euh, une fois que la prestation sera faite vous pourrez plus le faire euh, donc prenez bien le temps et puis euh, soyez attentive un petit peu aux détails hein, pour avoir vraiment des jolis résultats euh, donc ce qui est bien aussi avec la vue trois quarts c'est pareil c'est qu'on peut faire on peut prendre juste un œil on peut prendre les deux yeux comme je vous ai montré à l'instant et on peut prendre aussi tout le visage donc ça c'est sympa Pareil, hein, pour euh, la même chose, pour euh, les restructurations, c'est toujours bien d'avoir euh, le visage en entier, pour voir vraiment l'évolution sur le visage et comment ça va à votre cliente. C'est toujours bien d'avoir euh, le visage en entier. Euh, petite spécificité pour les extensions de cils, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez faire des prises de vue par l'arrière. Alors, attendez, je vais essayer de monter un petit peu. Voilà, pour que pour, pour, vous puissiez voir... Donc, des photos par l'arrière, ça va être pareil. Toujours le téléphone parallèle au visage de votre cliente. Donc, on va se mettre comme ceci. Et on va aussi prendre l'œil opposé, au côté où je suis. Donc, voilà, ça va être celui-ci. Et ça, c'est des, des prises de vue qui sont super intéressantes. On peut faire les deux yeux aussi. Pour les extensions cils. Parce que pour les extensions de cils, vous pouvez même éventuellement faire des prises de vue. Alors là, vous ne me verrez pas, je vais vous montrer après. Tu peux fermer les yeux, Carla Voilà. Donc là, forcément, vous allez me dire, ça va pas rendre grand-chose parce que Carla n'a pas d'extension. Mais si elle avait des extensions, voilà, on aurait un résultat quand même super joli. Donc, euh, pas forcément pour des avant-après, mais juste pour euh, une jolie photo euh, de votre pose. C'est déjà super intéressant. Je remets hop, un petit peu tout ça droit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour le moment, les filles Ça va Donc, on récapitule pour les photos, quand votre modèle est couché, on a donc les vues de face, donc qu'on peut faire de près, pour un œil, pour les deux yeux ou pour tout le visage. Donc ça, c'est la première vue de face. Ensuite, on a les vues trois quarts, donc comme ceci. Donc pour les deux yeux, pour un œil ou pour tout le visage, encore une fois. Hop. Voilà. Euh, pour les vues trois quarts, donc si je peux vous redire une petite chose, ce qui est bien c'est que les cils, vous voyez ici, les cils de ma cliente, ils sont dans le vide. Donc essayez de ne pas avoir de cheveux de ce côté-là parce que sinon on ne verra pas votre résultat. Donc toujours essayez d'avoir les, les cheveux derrière les oreilles ou au moins, euh, voilà, si c'est des cheveux bouclés, faire attention à ce qu'on ne les voit pas de ce côté-là. Euh, donc voilà, et pour les extensions, la dernière prise de vue que je vous recommande, donc c'est par derrière. Après, c'est vrai que du coup, vous vous doutez bien que pour euh, le, rehaussement, euh, le rehaussement, le mascara semi-permanent et des prestations comme ça, même les prestations sourcils, ce ne sera, ce sera pas adapté, hein, les photos euh, par l'arrière comme ça. Moi, je trouve que vraiment pour les extensions de cils, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà. Euh, donc, ça, c'était pour les photos couchées que je vous conseille de faire toujours. Hein. Euh, mais vous pouvez aussi faire des photos de vos clientes quand elles sont debout. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc, on a installé un petit peu ici pour vous montrer donc pour les photos debout. Alors, le meilleur, quand même, c'est la lampe ring hein, pour les photos debout. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais pour les photos couchées, nous, on adore utiliser la ring light. Hein. Là, on a le modèle en blanc en plus qui est super joli avec notre petit logo ici. Donc, euh, voilà, la ring light, quand on est couché, c'est parfait. C'est parfait parce que, voilà, elle a vraiment un flux de lumière sur tout le visage, donc vraiment c'est top. Mais pour les photos debout, c'est vrai qu'on utilise la ring light. Alors je pense que vous en avez tous une. Hop, Donc on va allumer. Et donc on a notre modèle ici. On va demander toujours à notre modèle de venir... Voilà, là elle est, elle est vraiment bien placée Carla, parce que si elle se met près du mur... Eh ben, on va avoir des, des ombres pas très jolies qui vont venir euh, s'incruster sur votre photo. Donc voilà, on évite de coller au mur et on préfère s'approcher un petit peu de un ou deux pas du mur. Et là, on n'aura plus d'ombre gênante. Donc voilà, dans un premier temps. Pour les photos couchées, euh, debout, pardon. Donc là, vous voyez, je suis devant la ring light. Donc on n'a pas forcément une lumière euh, très jolie, très euh, uniforme. Et si je me mets derrière, par contre... Là, vous voyez quand même qu'on a beaucoup plus de luminosité sur le visage. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu loin pour des, des photos, euh, pour des photos cils et sourcils. Donc je vais rapprocher un petit peu ma lampe. Voilà. Et donc là, on voit peut-être un petit peu mieux la différence quand je suis derrière la ring hop, et quand je suis devant. Donc la lumière est beaucoup moins jolie. L'angle de vue non plus. Donc on reste bien derrière. Euh, ce que je peux vous donner comme petit conseil, c'est de euh, marquer, quand vous faites les photos avant, marquer euh, l'endroit où votre modèle est placé et ne bougez pas votre lampe d'endroit. De, et vous pouvez même utiliser le petit support de la ring light pour toujours être au, à la même distance lors des avant-après. Voilà, Là, on a une photo de face. On peut toujours venir un peu plus près faire la photo d'un seul œil ou du deuxième. Voilà. Mais c'est vrai que cette vue-là, elle est parfaite, encore une fois, pour montrer les restructurations, pour montrer euh, vraiment la différence entre le avant et après. Donc, voilà. Euh, ça, c'était donc la première vue de face. Et ensuite, donc, on peut faire, quand la cliente est debout, des photos, voilà, en trois quarts toujours. Donc, on garde les mêmes repères, c'est-à-dire qu'il faut toujours voir l'œil opposé en entier et la bouche en entier voilà donc là je sais que je suis pas bien placée parce que je vois pas l'œil en entier ni la bouche là voilà ici c'est très bien on a vraiment euh, euh, une, une belle vue hein. on a euh, les cils ici qui dépassent euh, sur le fond blanc donc ça c'est très intéressant pour les rehaussements et pour les extensions donc voilà c'est ce qu'on cherche à obtenir après vous pouvez toujours voilà vous rapprocher et vous pourrez recadrer euh, voilà juste euh, la partie des yeux au moment de l'édition de votre photo voilà donc je peux vous montrer aussi donc de l'autre côté c'est la même chose donc voilà on essaye d'avoir voilà la bouche en entier et et œil opposé en entier aussi du coup donc voilà pareil on peut s'approcher et je voulais également vous montrer donc ça vous pouvez très bien l'utiliser euh, quand vous êtes couché mais aussi quand vous êtes euh, euh, debout avec votre cliente c'est la loupe alors, c'est un objectif macro pour smartphone qui va permettre, donc, imaginons je me mets comme cela. Et là, je me dis, pinès, c'est pas assez proche, et quand je me rapproche, c'est flou, je ne comprends pas. Donc là, on a ce petit accessoire magique qu'on vient pincer. Qu'on vient pincer sur votre objectif de téléphone. Et là, on s'approche un petit peu et on a beaucoup de netteté. C'est très proche et très net. Donc voilà, moi c'est vraiment un accessoire que je recommande parce qu'il euh, nous a été très utile. Euh, surtout pour voilà des, des prestations comme le rehaussement de cils ou les cils, des choses comme ça. Même pour le microblading, euh, pour voir vraiment ce qui se passe. Donc c'est très intéressant de, de pouvoir prendre des photos comme ça de très près. En petit accessoire, on a aussi ça. Donc c'est une RVB light. Donc si on l'allume... Hop, attendez. Voilà donc c'est un carré de lumière en fait LED et c'est important voilà voyez je, me, je reviens ici pour faire une photo de face et je me dis ah il y a quand même pas mal d'ombre sur le côté gauche du visage donc là je vais venir avec la RVB Light mettre un peu de lumière donc là on voit avec et sans donc on voit quand même qu'on a vraiment pas mal de lumière qui est ajoutée et ça nous évite de faire trop de retouches au moment de l'édition de la photo et de la vidéo. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi un accessoire qu'on utilise pas mal et que je vous recommande pour faire des belles photos euh, avant-après. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Euh, à m'envoyer un message si vous êtes intéressé. Je pourrais vous donner les liens pour, euh, pour euh, avoir ces petits, ces petits accessoires. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, quand vous faites vos avant-après... Il y a plusieurs choses. D'abord, ne zoomez pas sur votre appareil. Euh, après, vous aurez du mal à avoir exactement la même, la même, le même zoom. Donc, euh, le mieux, c'est de ne pas zoomer du tout. Vous pourrez recadrer vos photos lors de l'édition. C'est toujours mieux que de zoomer pendant que vous faites la photo. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, au moment de faire votre photo après, allez regarder les photos que vous avez faites avant. Comme ça, vous pouvez vous remettre en mémoire un petit peu la position que vous aviez, euh, la coiffure de votre cliente, comment elle était coiffée, si elle avait les cheveux derrière les oreilles ou pas. Voilà, des petits détails comme ça qui feront que euh, bah, votre photo, euh, elle, sera, elle sera encore plus réussie, votre avant-après, il sera encore plus réussi, parce qu'on se focalisera uniquement sur le résultat euh, que vous avez créé, euh, et non pas sur Ah euh, oh, mais c'est pas exactement la même photo, ça gêne l'œil en fait, quand c'est pas exactement la même chose. Donc on essaye d'avoir vraiment un avant-après qui est.. Euh, cohérents, qu'on reconnaît bien. Euh... Aussi, oui, pour les avant-après, très important, pensez à prendre vos deux yeux en photo au début de la prestation pour le avant. Parce que, imaginons, avant la prestation, vous ne faites que des photos de l'œil gauche. Et après la prestation, vous vous rendez compte que l'œil droit est mieux réussi que l'œil gauche. Bah, C'est quand même dommage. Donc, faites bien des photos avant des deux yeux, euh, des deux sourcils, des, des deux yeux, peu importe. Ça dépend vraiment de, de votre prestation, évidemment. Mais euh, Voilà. Euh, et puis, bah voilà, je pense que c'est tout. Le plus important, de toute façon, c'est de prendre le temps pour ces choses-là. N'oubliez pas que euh, les photos que vous allez prendre en prestation, ce sera, ça correspondra à votre vitrine sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment que ce soit, euh, que ce soit nickel, que ce soit parfait pour que vous puissiez avoir un impact. Euh, donc, c'est vraiment un pôle sur lequel il faut prendre le temps euh, Ouda pourquoi cette vidéo Cette vidéo elle est elle est faite en fait pour vous montrer euh, les, les bonnes astuces euh, lorsque vous allez faire votre, vos photos de prestation, euh, vos photos avant après donc vous montrer les, bo les bons les bons, angles de vue, euh, les bonnes astuces etc. Euh, si vous venez d'arriver Ouda il euh, n'y a pas de problème euh, la vidéo sera en replay donc vous pourrez toujours regarder le replay pour voir depuis le début. Euh, donc voilà, je vous disais, de prendre le temps, c'est important. C'est un pôle qui demande un peu de temps, c'est sûr, mais ça fait partie maintenant de votre métier. Hein. En 2023, les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, important. Et puis, euh, si je peux vous donner encore euh, un petit truc, et euh, eh ben, ce serait une astuce. On voudrait vous donner une astuce euh, pour avoir exactement le même avant-après, pour avoir des photos euh, exactement prises sous le même angle parce que c'est vraiment difficile hein, quand on vient de passer une heure, euh, deux heures en prestation, de refaire exactement la même photo qu'on a fait deux heures après, c'est vraiment compliqué. Donc pour ça, on a une petite astuce. Euh, N'hésitez pas à venir euh, en message privé pour nous demander euh, quelle est cette astuce. On vous laisse un petit peu de suspense. Et puis, euh, bah voilà, je vous ai dit un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura été utile. Merci pour vos conseils. C'est un plaisir pour moi. Hein. Je suis toujours là pour euh, pour vous accompagner, pour vous donner des conseils parce que je sais que les réseaux sociaux, c'est pas forcément votre point fort. Donc, il euh, n'y a pas de souci. On est là pour ça. Et puis, comme je vous disais, euh, venez en message privé si vous voulez euh, connaître euh, l'astuce super pour avoir vraiment les mêmes avant-après. Voilà les filles, je vous dis à bientôt Bonne journée, bon lundi, à très vite